ג'וד מorgen, אלייד אנדריש, רוען ג'ונגל, דני נישמאת, אברהם מרדכי, בן יצחק בפנני, דבורה, ב' אסתר, ורנה אברהם, בן מרדכי. נוצרתי גם של דודן, במשנה תישב מישק, נוצרתי למשכן מיום תחניאל. נוצרתי חרש שנASA פיקח פיקח שנASA חרש אם רצה יוצי, ואם רצה יקаем. כי אֲשֶׁמֶשׁ שְׁקֹנֵץ בִּרְמִיזָה, כָּח או כֹּנֵן Fin du premier sujet, d'ailleurs je m'arrête là d'ailleurs pour l'expliquer, après on verra la suite. Picard, on parle avant d'un sourd qui a marié une femme normale, Picard, intelligente, ouverte. Picard, c'est quelqu'un qui a clairvoyant, par définition. On peut parler d'un aveugle qui est devenu Picard, clairvoyant, Et pour on peut aussi parler de quelqu'un de pas net qui est devenu intelligent. Ou quelqu'un qui est tout simplement clairvoyant de nature, donc il a un picard. Donc, un sourd qui a marié une, une pikachat, une femme normale. Un Encore un Pikach, un normal qui a marié une femme qui était sourde. Imratza, Yotzi, Imratza, il est S'il veut, il peut la divorcer. S'il veut, il peut la marier. On explique de quoi on parle en fait. Euh, de manière générale, dans un kheresh, dans la Torah, c'est quelqu'un qui ne communique pas avec l'extérieur parce qu'il est sourd, comme dans notre vie moderne, mais on le considère comme quelqu'un de... Fou, c'est-à-dire, de château, pas fou, mais qui n'a pas, pas parfaite conscience de, de, de ses actes. Et dans ce cas-là, il a le même statut que l'enfant, il a le même statut que le fou, il n'a pas de jugeote pour pouvoir faire des acquisitions, ni vendre, ni acheter, et donc forcément, ni se marier. Il ne peut pas se marier, mais divorcer, c'est un peu différent. D'ailleurs, je le dis tout, tout de suite pourquoi. De manière générale, marier, c'est un acte d'acquisition du côté homme comme du côté femme. La femme, elle décide de se marier aussi. Pour pouvoir se marier, donc il faut être normal. Et si, je suis pas, si elle n'est pas normale, autant qu'elle ne peut pas vendre son champ, parce qu'on peut facilement l'embobiner dans des histoires, et ben la même chose aussi avec son mariage, elle n'a pas cette conscience, elle ne peut pas se faire la minatora. Cependant, si elle était mariée minatora, par exemple, un père qui a marié sa fille qui était sourde, donc elle avait un point de conscience, le père il a marié, il a marié tant qu'elle était enfant, il avait le droit dessus, il pouvait la marier, elle s'est mariée minatora. Le mari, il a la possibilité de la divorcer minatora. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, pour divorcer une femme, on n'a pas besoin de son avis de la femme. On lui donne le guette même malgré elle, elle, et elle est divorcée de la sorte. De ce fait, on peut aussi marier une folle. On peut, on peut aussi divorcer une femme qui est devenue, une, devenue folle. En théorie, on peut divorcer une femme qui est devenue sourde, même si elle n'a plus pas assez conscience. Il faut juste un brin de conscience, c'est qu'elle est quand même qu'elle réalise que maintenant son mari est fâché avec elle et qu'elle ne va plus rentrer chez lui ou qu'elle va et que quand on lui donne un guet, elle a conscience que c'est un guet. Mais pas qu'elle va euh, le jouer, faire un avion avec lui et ne pas, ne pas comprendre ce que c'est qu'elle est divorcée. D'accord Je reviens maintenant sur notre Mishnah. Avec le Chachamim, on fait un décret. Que quand même, les pauvres, les sourds, ils n'ont aucune raison de souffrir toute la vie en restant tout seuls. On va leur permettre de se marier. Ouais, on va leur permettre de se marier. Que euh, euh, comme ça, ils pourront aussi entretenir quand même une vie on en que mal à pas besoin de, de les pénaliser tellement méchamment. À la différence du fou. maintenant je ne sais pas à quel degré de fou la en parle, mais je sais, je ne sais pas s'il y a des différents niveaux, il y a quelques petits détails qui m'échappent. Mais euh, de manière générale, deux fous, euh, les, les fous on leur ramémond pas à qu'on euh, euh, peut les marier. Je ne sais pas si y a un interdit à ce qu'ils vont faire semblant de vivre mariés. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, Khamim n'ont pas instauré les Kilushine des rabananes, ça veut dire que s'ils si divorcent, ils ne devront pas donner de tout et tout ça, à la différence de la sourde. Khamim ont tout instauré. Maintenant, euh, le... et pourquoi Parce que le sourd, lui, le, le fou, lui, quand il pique des crises, il peut tuer, il peut faire énormément de mal. Ils vont faire voler des assiettes dans la maison. En ils ont dit, on n'instaure pas des pour les pour les fous. Pour les sourds, ils sont beaucoup plus posés. Ils, sont, ils manquent juste de développement. Euh, Normal de communication comme il faut, les pauvres, mais il n'y a pas de raison de. On peut leur assurer des, des kilouchines et des rabananes. Sur ça, maintenant, la me dit sache que maintenant, dans les deux sens, un homme il peut marier une femme sourde, une sourde, un sourd peut marier une femme normale, et s'ils se marient, leur kilochine c'est des chimique de des et Ils pourront même divorcer, mais des rabananes. Parce que même si en temps normal, un sourd, par exemple, ne peut pas écrire un guet, mais un sourd, là, tu as dit qu'il qu peut quand même marier. Alors, s'il peut marier, ce qu'il qu est capable de faire positivement, il est capable de l'annuler en faisant deux dinguettes. C'est le principe de la Mishnah. Donc la Mishnah me dit, un sourd qui a marié une femme intelligente, une femme intelligente, un homme intelligent qui marié avec une femme sourde, Imrat Yotsi, s'il veut, il peut la divorcer. Yakana, mais Imratsa quand même s'il veut, il peut aussi la maintenir, parce que le mariage qu'ils ont fait, c'est un mariage, c'est un bon mariage, des rabananes. D'accord Ouais, comme il dit le Tifat c'est lui qui rapporte ici, Rahim on vient on, on, on exprimer ici qu'il y a une, une, une, une, une takana qu'elle qu est mariée et m'a dit vrai sophrime. et c'est l'explication de la Mishnah, Keshem Shoukones Birmiza, Birmiza. Autant qu'il est capable de faire entrer la femme avec des signes, même s'il ne pouvait pas parler, il était capable de lui dire mm, mm, on se marie, et bien il peut aussi lui donner un guet en lui disant Salut. D'accord Il peut aussi parler, avec des réminisants aussi, ça marche, Midoraman. Alors que, si elle était mariée, Minator, Minatora, après, il ne pourra plus la divorcer. Le il commence à voir tout de suite, regardez. Deuxième sujet de la Mishnah, maintenant, on ne parle plus d'un normal qui se marie avec un sourd, ou d'un sourd avec une normale, mais, on commence, ils commencent leur vie normalement. Picard, sa Picard, un homme clairvoyant, qui s'est marié avec une femme clairvoyante, mais qu'après, on a eu des problèmes, et après, elle est devenue sourde. Alors, dans cette configuration, là, c'est comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure imratsa Saïotzi, Imrat Saïekam, s'il veut, il peut divorcer sans problème parce que, même si elle est devenue sourde et qu'elle a perdu un petit peu la tête, ouais, le fait de ne plus communiquer avec l'extérieur, ça, ça fait que maintenant, elle est un peu. Elle, elle vit plus assez profondément ce qui se passe, quoi. Plus assez consciemment ce qui se passe. Malgré tout, imratsa Saïotzi, Imrat Saïekam, s'il veut, il peut quand même lui donner un get comme ce qu'on a expliqué, que c'est plus facile de divorcer que de marier. Par contre, niche ta tête, si elle est devenue folle, elle a perdu la tête, le yotzi pourra pas la divorcer. Et alors là, précision, on ne parle pas forcément d'une femme qui a perdu la tête au point où elle ne va plus comprendre qu'elle est divorcée, parce que ça, même Minatora, elle est plus divorcée. Mais là, on parle d'autre chose. En fait, on parle d'une femme qui a perdu un petit peu la, la boule, c'est vrai. Mais si on la divorce, elle a conscience qu'on la divorce. En théorie minatoire, on pouvait la divorcer, Ramon enfin, en fait écrit, tu la divorces pas. Bah, hein. Il reste marié avec sa femme folle. Pourquoi Parce que vous imaginez que shalom, avoir une femme qui a perdu un peu la boule dans, dans, dans, dans le quartier, ça fait faire que tous les, tous les petits voyous vont tourner autour d'elle et ils vont abuser d'elle. Pour ne pas qu'on ait une femme comme ça, dans un truc, enfin, mais on dit écoute, malheureusement, il n'a pas eu de chance, sa femme elle a perdu la tête, il devra rester avec elle, il devra la garder à la maison, d'accord Ensuite, Nitra ou nouvelle situation. C'est plus elle qui a perdu la raison, c'est lui, il a perdu la tête. C'est lui qui est devenu sourd ou c'est lui qui est devenu fou Et non, il est bloqué, il ne peut plus la divorcer éternellement. Parce que cette fois-ci, pour pouvoir divorcer une femme, il faut écrire un vrai acte d'acquisition de mesure je te renvoie et il n'a plus la juge pour le faire. sur ça il rétorque Rabbi Ben il nous dit mais je comprends pas pourquoi la femme qui est devenue sourde elle tu lui permets de sortir et lorsque l'homme il est devenu sourd tu ne lui permets pas de libérer il ne peut pas la libérer Mais quelle différence en fait il envie de nous dire si jamais le manque de jugeote fait qu'on ne peut plus divorcer pour la femme ça ne devrait pas marcher pour le mari non plus. Euh, pour le mari ça ne devrait pas marcher pour la femme non plus Amroulos, sur ça, ils ont rétorqué, Chachamim, ils ont répondu, non. « Enodome ha-ish ga le-isha ha-mit-ga-reshet. Il ne faut pas comparer, Chachamim a rétorqué, il ne faut pas comparer le, ma, le mari qui divorce, sa femme qui la renvoie, la-isha mit d'une femme qui se fait divorcer. Pourquoi « She-ha-ish yotza-lir-tsona ve-shelol-ir-tsona Excusez-moi. Car une femme, elle se fait libérer de son mari de gré ou sans gré, ou malgré elle. D'accord On lui demande pas son avis. Un homme qui en a mort de sa femme, il lui donne un guet, même si la femme dit Je veux pas le recevoir, il lui met sur sa tête et il part. Et elle est divorcée ainsi. Tandis que Vaish et Nomotsi, elle a le ressentiment d'un homme, il ne peut divorcer sa femme que s'il le veut la divorcer. Mais si tu as un guet qu'il n'a pas envie de le donner et que la femme, elle peut lui arracher par exemple, elle n'est pas divorcée. Il indique que c'est le mari qui crée un guet et qui aille lui donner. Mais Nathan Beyala et pas. Que, que, il est obligé d'être conscient et actif. Puisque l'obligé d'être conscient et actif, s'il a perdu la tête, même partiellement, il ne pourra plus divorcer sa femme. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de